Le Moyen-Âge Deuxième partie Entre le 1e et le 12e siècle, la vallée d'Os traverse une période de prospérité. La production agricole augmente, les conditions de vie des habitants s'améliorent, la population augmente. On déboise des basses surfaces pour réaliser des champs, des pâturages et des vignobles. Les forêts qu'on épargne fournissent le bois pour la construction des maisons et pour le pâturage des cochons et des chèvres. On élève surtout des moutons qui fournissent le lait pour la fabrication des fromages et la laine que les femmes filent et tissent à la maison, dans chaque famille. En été, les moutons et les vaches, beaucoup moins nombreuses, montent à l'alpage. L'augmentation de la production agro-pastorale permet d'alimenter le commerce local qui s'adresse aussi aux voyageurs de passage. La réouverture du passage à travers l'école, en effet, favorise les pèlerinages et les échanges commerciaux. De nombreux fidèles du nord de l'Europe traversent la région et se rendent à Rome pour prier sur les tombeaux de Marte. Et les marchands italiens, qui fréquentent les grandes foires de Flandre de la Champagne, empruntent la route du Grand Saint-Bernard en contribuant à animer l'économie locale. Les paysans représentent la très grande majorité de la population. Avec les artisans et les marchands, ils forment l'une des trois classes sociales qui caractérisent la société médiévale, avec le clergé et la noblesse. Les paysans habitent dans des hameaux dispersés sur le territoire et cultivent des terrains dont ils sont les propriétaires, ou, le plus souvent, qu'ils ont reçu un fief par le seigneur du lieu. En échange de la concession du seigneur, ils promettent de lui être fidèles et de payer de redroits en nature ou en argent. Les habitants des campagnes doivent faire face à de nombreuses situations qu'ils doivent affronter en commun. Par exemple, lorsqu'ils abattent des forêts pour réaliser de nouveaux espaces agricoles ou qu'ils réglementent l'administration des biens divisés de comme le bois et les pâturages, ou qu'ils organisent les battues de chasse pour se défendre contre les animaux sauvages, ou encore, quand ils doivent défendre leurs droits contre les prétentions du Seigneur. Ces situations les poussent à se réunir et à former des communautés en nommant de représentants. Pour faire les grands travaux agricoles, comme par exemple le défraîchement des terrains, l'épierrement, la destruction des forêts pour les remplacer par des champs de blé ou des vignes, etc., les paysans étaient souvent obligés de s'organiser en groupes assez nombreux parce que c'était des travaux vraiment difficiles et très fatigants. C'est à partir de ce petit groupe de paysans qui euh, se sont organisés déjà à partir du haut Moyen Âge que sont nées les communautés médiévales. Communautés qui se sont euh, constituées justement pour des raisons pratiques et qui euh, demandaient cependant d'être euh, en, en quelque sorte... Euh, institutionnalisé parce qu'il fallait décider qui faisait quoi qui commandait qui devait obéir euh, ce que devaient faire les femmes plutôt que les hommes les enfants etc et par conséquent c'est à partir de là qu'on a constitué les premiers embryons des communautés que nous appelons maintenant les communes les communautés se constituaient euh, normalement dans des villages qui se trouvaient sous la protection des seigneurs du lieu et à l'ombre, en quelque sorte, des châteaux. Euh, C'était des, des communautés qui se regroupaient autour de l'église parce que euh, le dimanche, euh, ces, ces gens qui étaient tous des croyants devaient aller à la messe. Et par conséquent, pour eux, l'église était un centre important de la vie communautaire autour de l'église, il y avait le cimetière, et c'est à partir de la paroisse que se sont constituées des confréries. Les confréries étaient des associations qui euh, groupaient des personnes pour euh, la, les prières, le service des défunts, et des, des, disons des, des activités de caractère religieux. Mais à un moment donné, ces confréries se sont trouvées aussi à gérer les, le patrimoine des, de la commune, le patrimoine commun à gérer le maintien des ponts, des chaussées, des rues, des routes et à euh, organiser euh, finalement toute la vie communautaire de ces, de ces paysans qui, euh, qui pouvaient faire qui pouvaient s'organiser de manière, disons, politique, comme nous dirions aujourd'hui, même vis-à-vis -vis des rapports qu'ils avaient avec le Seigneur. C'est à travers ces groupes organisés en confrérie que les paysans ont commencé à demander au Seigneur que celui-ci lui reconnaisse des droits de faire certaines choses qu'il ne pouvait pas faire avant, et c'est à partir de là qu'est né le mouvement que nous appelons le, monument, le mouvement des euh, franchises. C'est-à-dire qu'il demandaient au Seigneur d'avoir par écrit des chartes, des documents qui leur assuraient la possibilité, par exemple, de faire un testament plutôt que de euh, payer moins d'impôts, plutôt que de pouvoir exploiter d'une certaine façon les, ter les terrains, ou même le fait d'être libérés de certaines obligations qu'ils avaient auparavant vis-à-vis -vis des, des châtelains, comme par exemple travailler pour, pour le compte du Seigneur euh, plutôt que pour eux-mêmes. Les artisans et les marchands, qui sont eux-mêmes des paysans mi-temps ou des propriétaires de terres agricoles, vivent de préférence à Ost ou dans les bourgs, qui sont des gros villages souvent entourés de remparts, avec des portes fortifiées. Les maisons qui s'alignent le long de la route ont des boutiques au rez-de-chaussée. Les bourgs sont normalement le siège de marchés hebdomadaires et de foires périodiques sur lesquelles le Seigneur perçoit des impôts. Le clergé comprend l'évêque et ses collaborateurs, les chanoines de la cathédrale. Au XIIe siècle, de nouvelles institutions ecclésiastiques naissent, comme le prieuré de Saint-Tour, et les prévôtés de Saint-Gilles et du mont de desservis par des chanoines réguliers, c'est-à-dire des prêtres, qui obéissent à une règle de vie communautaire. Grâce aux donations des fidèles et des pèlerins, dans toute la vallée, on construit ou on renouvelle des églises paroissiales, qui sont souvent l'origine des communautés rurales. En effet, l'église est le centre de la vie communautaire, car tous les habitants s'y réunissent pour la messe, et c'est à l'église que se déroule le baptême, le mariage et l'enterrement de chaque habitant. C'est pourquoi la communauté rurale ou bourgeoise coïncide normalement avec la paroisse. Comme partout en Europe, au Moyen Âge, la plupart des gens s'occupaient d'agriculture ou d'élevage. Mais évidemment, étant donné que le Moyen Âge est un temps très très long, c'est 1000 ans qui se passe du début à la fin. Il y a des changements des changements importants, par exemple, au XIVe siècle. Au XIVe siècle, en effet, l'économie change, elle devient beaucoup plus riche. Par conséquent, on va modifier intégralement euh, l'économie agricole. Pourquoi Parce que jusqu'au XIVe siècle, les denrées les plus euh, demandées, étaient les céréales. On mangeait effectivement surtout du pain ou de façon ou de l'autre du blé, du fromage transformé euh, en quelques plats particuliers. Euh, mais au XIVe siècle, étant donné que l'argent était augmenté, il y avait plus de possibilités dans la population, on va transformer un peu la façon de se nourrir. En effet, à ce moment-là, on augmente la requête surtout de viande et de fromage. Par conséquent, l'agriculture doit se transformer. En effet, au début, il y avait surtout des élevages de brebis ce qui permettait évidemment, oui, de produire du fromage et, et même de la viande, mais eh, on change de goût, on préfère plutôt avoir des fromages de vache, de lait de vache, et même d'utiliser de la viande de bovin. Et eh, ce changement a comme conséquence un changement important dans le monde agricole. Il faut transformer les pâturages secs qu'il y avait au début à quelque chose de nouveau. Il faut les transformer dans des pré-cultivés car les bovins ont besoin d'un type de fourrage de qualité supérieure. L'unique façon de l'obtenir, c'est d'amener de l'eau sur les prés, mais l'eau au Val d'Ost n'est pas facile à repérer. Par conséquent, on va créer des canaux, ce qu'on appelle de nos jours les rues. Ces rues vont récupérer de l'eau dans le haut, dans la partie haute des vallées, et vont l'amener jusqu'au près du fond de la vallée. Et parfois, ce sont des canaux qui mesurent des dizaines de kilomètres. On va citer par exemple le rue Courteau, qui serait le plus long parmi les rues du Val d'Ost. Ce phénomène de création de rues débute vers la moitié du XIVe siècle, et continue dans les siècles suivants en créant dans la vallée d'Ost un réseau très complexe de canaux d'irrigation qui permettent un changement fondamental à l'économie agropastorale de la vallée. Si jusqu'au XIVe siècle, l'élevage était en prévalence de brebis, Petit à petit, dans les siècles suivants, on voit, surtout dans la vallée centrale, que l'élevage devient petit à petit un élevage bovin. C'est quelque chose qui se conclut au XVIIIe siècle, donc dans une période très très longue. La noblesse est la classe des chevaliers, qui sont les vassaux de l'évêque, du comte et du vicomte. Entre le XIe et le XIIe siècle, profitant de l'essor économique généralisé, ils s'enrichissent et créent de petites seigneuries familiales, grâce aux revenus qui leur viennent, des redevances agricoles et du paiement des péages qu'ils imposent aux voyageurs. À la fin de cette période, toute la région est divisée en seigneuries, dominées par des familles plus ou moins liées au comte, au vicomte et à l'évêque, mais désireux d'administrer leur seigneurie en pleine autonomie. Les seigneurs de Bar, de Valaise, de Montjovet, de Nus, de Car, de Saint-Pierre, d'Avise, etc. Les seigneurs bâtissent des tours, des maisons fortes et des châteaux dans lesquels ils habitent et ils administrent la justice. La résidence du seigneur est aussi le centre d'une entreprise agricole car le seigneur est le propriétaire de presque tous les terrains de sa seigneurie, qu'il donne un fief aux paysans, ou qu'il gère directement en payant des ouvriers agricoles ou en imposant des corvées à ses sujets, c'est-à-dire des travaux gratuits. Alors que la maison forte est une résidence relativement modeste, le château est une structure complexe qui est le résultat d'une évolution plusieurs fois séculaire. Les châteaux, les plus anciens, sont de simples enceintes entouré d'un fossé destiné à accueillir toute la population de l'endroit et son bétail, en cas de danger, avec une tour à l'intérieur où habite le Seigneur. Avec les progrès des techniques militaires, le château se perfectionne et en même temps il se transforme en une résidence réservée exclusivement au Seigneur. On augmente le nombre des enceintes et des tours. On construit une chapelle et une structure fortifiée spécifique autour de la tour maîtresse, le donjon. Et la résidence du Seigneur devient un véritable palais, orné de peintures et de mobilier précieux qui témoignent de la richesse et du goût artistique du Seigneur.